Cette vidéo présente le théorème de la droite et des milieux et sa réciproque. Commençons donc par énoncer ce théorème qui s'énonce en fait en deux parties. Dans un triangle, la droite qui passe par le milieu de deux côtés est parallèle au troisième côté. Et dans un triangle, le segment qui joint les milieux de deux côtés mesure la moitié du troisième côté. Qu'est-ce que cela veut dire Commençons par le premier de ces deux théorèmes. Un triangle que l'on appelle ABC, on place I milieu de AB, on place J milieu de BC, et on trace la droite IJ. C'est donc notre hypothèse de départ. Eh bien, dans ces conditions-là, en appliquant le théorème de la droite et des milieux, on pourra conclure que IJ est parallèle à AC, rédigé, rédigé ici en français, puis en langage mathématique en rouge. Attention une petite remarque, dans le cadre d'un exercice du concours, si vous utilisez ce théorème pour résoudre cet exercice, il n'est pas attendu que vous rédigiez le théorème, mais il est attendu que vous prouviez que vous êtes en situation de l'utiliser, c'est-à-dire que vous avez bien un triangle le milieu d'un côté, le milieu de l'autre côté, et une droite et qui joint ces deux milieux. Deuxième partie de ce théorème, donc exactement la même hypothèse de départ, le triangle, les deux milieux et la droite, et eh bien de la même manière, en appliquant ce théorème, on pourra conclure que la mesure de la longueur du segment IJ est égale à la moitié de la mesure de la longueur du segment AC, rédigé encore une fois là en langage plus euh, mathématique, je dirais. Passons maintenant à la réciproque de ce théorème. La réciproque, qu'est-ce que ça veut dire C'est l'inverse. Donc, énonçons le théorème dans un triangle. Si une droite passe par le milieu d'un côté et est parallèle à un deuxième côté, alors on peut conclure qu'elle coupe le troisième côté en son milieu. Qu'est-ce que ça veut dire euh, On a le même triangle, sauf que là, les hypothèses de départ changent un petit peu. On a bien I qui est milieu de AB et on nous dit que il existe un point J qui est sur BC et que la droite IJ qu'on a ainsi tracée est parallèle au côté AC. Et bien dans ce cas-là, en appliquant la réciproque du théorème de la droite des milieux, on pourra conclure que J est le milieu de BC. Avec bien sûr toujours la nécessité de bien utiliser les informations données par les hypothèses ou par le dessin qui vous est proposé éventuellement pour pouvoir prouver que vous êtes dans la situation d'utiliser le théorème ou éventuellement sa réciproque. Alors, comment utilise-t-on ce théorème dans les divers exercices qui vous sont euh, proposés Parfois, il suffit de de l'utiliser dans un triangle qui vous est proposé. Parfois, la figure est plus complexe. Il va donc s'agir de retrouver dans une figure complexe des triangles avec des informations relatives au milieu ou au parallélisme d'une droite qui est construite à l'intérieur pour pouvoir éventuellement, comme ici, utiliser le théorème, l'un des deux théorèmes ou la réciproque. Par exemple, ici, on voit très bien que dans le triangle ABC, on a... Par hypothèse que I et J sont des, sont des milieux, donc on se retrouve dans la situation soit de conclure que IJ est parallèle à AC, soit de conclure que IJ mesure la moitié du, du segment AC. Donc euh, la difficulté va être, la plupart du temps, de retrouver la situation du théorème de la droite et des milieux dans une figure complexe. Pour illustrer ce point-là, euh, j'ai choisi un exercice qui a été donné en 2014 euh, dans le groupement 2 donc euh, un cube avec euh, des informations concernant des milieux I, J, K, L sont les milieux respectifs des côtés du quadrilatère ABCD euh, M est le milieu du segment AE et on demande de démontrer que I, J, K, L est un carré alors pour démontrer qu'un quadrilatère est un carré on va peut-être travailler par rapport à la figure qui est là sur le parallélisme ou sur la mesure des côtés et on s'aperçoit qu'on est vraiment dans la situation où on peut retrouver des triangles, par exemple le triangle ABC, dans lequel on remarque qu'on nous donne les milieux I et J. Et donc on peut conclure dans ce triangle, en appliquant le théorème de la droite des milieux, que IJ est égal à AC sur 2. De même, de la même façon, on pourrait conclure que KL est égal à AC sur 2. Je vous laisse le soin de retrouver les triangles et de refaire la démonstration. Et même chose pour IL qui est égal à BD sur 2 et KJ qui est égal à BD sur 2. La démonstration se poursuit. Le but n'est pas ici de la voir dans le détail, mais juste de, de, de montrer comment sont utilisés euh, l'un ou l'autre des théorèmes. Dans une deuxième partie, donc c'est l'autre théorème qui va être utilisé dans le même triangle ABC et J sont toujours les milieux, et cette fois-ci, on conclut en appliquant le théorème que IJ et AC sont parallèles. Et la démonstration va ainsi se poursuivre, on sera de la même façon que KJ. KJ est parallèle à BD, dans le triangle BCD, vous pourrez aisément le démontrer. N'oubliez pas qu'il faut bien prouver qu'on est en situation de pouvoir conclure, et la démonstration se poursuit ensuite, je vous laisserai le la possibilité bien sûr de, de la lire pour conclure que à la fin le le le quadrilatère que l'on nous demande d'étudier est vraiment un carré la difficulté est donc au-delà de la démonstration qui est faite de penser à essayer de retrouver la situation qui permet d'utiliser ce théorème là donc euh, pour conclure et à la suite de ce que je viens de, de dire, je dirais qu'il est important d'apprendre et de retenir les théorèmes de la droite et des milieux et la réciproque, mais aussi de mémoriser, de se faire une espèce de situation de référence de ce genre de situation, donc un triangle des milieux de côté, une droite à l'intérieur qui est parallèle à un des trois côtés, et de se dire là, je peux peut-être essayer d'utiliser le théorème de la droite et des milieux. Il s'agit vraiment de se bâtir des situations de référence, parce que les exercices sont toujours à peu près du même du même type, et de retrouver ces situations de référence et d'utiliser des outils qui sont euh, associés. Je terminerai en précisant que ce théorèmes de la droite et des milieux est une application du théorème de Thalès, que vous pourrez retrouver certainement par ailleurs.